Alors, je suis donc commissaire-priseur, ça consiste en euh, deux volets, l'expertise et la vente. Donc, moi, je suis spécialisée en objets d'art. Euh, vous savez qu'il y a, on va, on va dire, deux voies. Euh, il y a les commissaires-priseurs qui sont un peu plus spécialisés dans le judiciaire et pour vraiment schématiser, euh, vont être peut-être plus spécialisés euh, en matériel, industriel, ce genre de choses. Euh, et moi, je suis plus orientée euh, objets d'art, donc expertise objets d'art et vente aux enchères de ces de objets, de ces œuvres. Alors, euh, pour cette profession, il n'y a pas vraiment plusieurs voies d'accès, il y en a une. Euh, le niveau d'études requis est d'une licence de droit et une licence d'histoire de l'art, en général insuffisant, puisqu'il y a un concours à passer ensuite, un concours qui consiste en première partie des épreuves écrites, donc 4 heures euh, dissertation droit, 4 heures dissertation histoire de l'art. Euh, pour les personnes qui, qui réussissent ces épreuves écrites, ensuite il y a des épreuves orales, euh, droit, donc là euh, ça couvre euh, la licence euh, jusqu'au master, euh, une, euh, une épreuve d'histoire de l'art. Une épreuve de comptabilité sur les bases de la comptabilité et une épreuve de langue obligatoire et une autre facultative. Voilà. Euh, pour toutes ces épreuves, il faut obtenir la moyenne avec une note de 7 éliminatoire, quelle que soit la matière. Même l'anglais. <rire> alors, <rire> l'accès à la profession va changer parce que toute notre... Alors, on, nous, on est, on est titulaire de deux diplômes. On a un diplôme euh, volontaire, pour les ventes volontaires, et un diplôme judiciaire euh, pour agir en tant qu'officier ministériel. Dans ce cadre-là, on fusionne avec les huissiers, juste cette, euh, cette partie de la profession. Donc, je sais que est encore en réflexion, en réalité, la formation euh, initiale pour être soit commissaire de justice, donc... Euh, cette, cette espèce d'hybride de, de, huissier-commissaire-priseur, et une formation purement volontaire où peut-être le droit aura bien moins de, de place, en fait. Donc, pour l'instant, on sait pas du tout, on sait pas du tout au niveau de la formation, comment ça va se passer. Au niveau des compétences, nous devons, euh, nous titulaires du diplôme euh, judiciaire, on a une formation passerelle à, à passer euh, là, avant 2022 semble-t-il. Euh, et d'ici 2026, il n'y aura plus de scission entre huissiers et euh, commissaires-priseurs judiciaires. Voilà, on fera euh, voilà, tout, tout, tout ce qui était autrefois des compétences euh, exclusives des huissiers, on, on, vont être fusionnés avec les compétences exclusives des commissaires-priseurs judiciaires. Motive tous les jours euh, euh, peut-être faire de, de belles découvertes, de belles rencontres et puis euh, organiser de jolies ventes. <rire> oui, euh, à peu près, effectivement. Alors, euh, bon, l'image qu'on a du commissaire-priseur, c'est euh, le fameux coup de marteau euh, et le mot adjugé et ça, c'est vraiment effectivement la, la pointe de l'iceberg parce que derrière ça, il y a tout un travail de, de préparation qui est bien plus, bien plus long. Là, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, euh, ça représente un temps infime, hein, la partie à proprement parler euh, euh, animation de la, de la vente. Mais euh, oui, euh, oui, oui, ça correspond effectivement à l'image que j'avais de... Euh, du métier, euh, je, je m'imaginais peut-être moins euh, le rapport euh, aux clients aussi euh, important à l'époque. J'étais peut-être plus euh, sur le rapport à l'objet et en réalité le rapport aux gens aussi est euh, aussi important et aussi intéressant. Bien sûr, bien sûr, euh, je pense que... Euh, l'université doit poursuivre uh, cette, uh, cette action mais vraiment uh, imposer un peu plus uh, aux, uh, aux étudiants de venir découvrir uh, le monde de l'entreprise et, uh, et que ce soit moins uh, l'étudiant par lui-même je pense qu'il faut qu'il s'aligne un peu sur uh, notamment certaines écoles c'est important alors, des stagiaires, euh, je, ils viennent régulièrement à l'étude et euh, bien volontiers. Euh, licence, euh, j'en ai déjà effectivement euh, recruté quelques-uns. Euh, souvent, c'est quand même plutôt un peu après. Euh, voilà, Mais c'est possible, tout dépend du, tout dépend du profil. Ouais. Le parcours universitaire la question est quand même euh, très très très très large mais je pense qu'effectivement euh, c'est difficile hein, quand, on, quand on a 18, 19 ans de se dire euh, qu'on va s'orienter sur une voie et encore plus un métier euh, je pense qu'il faut euh, le plus tôt possible essayer de quand même faire des stages euh, même, euh, même un peu courts, mais euh, pour éviter les erreurs d'aiguillage ça c'est euh, important et puis ça peut les motiver a contrario euh, si vraiment ils ont un coup de cœur sur, euh, sur une voie qui se révèle à eux euh, justement ça donnera un peu plus de sens euh, à leurs études et ça peut les motiver ça, euh, ça je pense que c'est important je suis pas sûre de répondre vraiment à la question et, et concernant leur future vie euh, Professionnel, mais ça, c'est tellement, tellement personnel. Hein. Chaque, chacun va, va avoir des objectifs un peu différents. Hein. Euh, la vie professionnelle, il y a l'aspect rémunérateur qui est important. Euh, je pense qu'il faut quand même aussi euh, s'épanouir dans son travail. Et il n'y a pas que ça. Euh, voilà, Donc, euh, mais ça, c'est tellement, euh, tellement personnel. Donc euh, voilà, moi j'ai la chance de faire un métier euh, qui, est, euh, qui est passionnant euh, mais, euh, mais euh, qui a aussi son lot, euh, son lot de, de, de, de choses peut-être moins réjouissantes, euh, donc, euh, comme tous les métiers. Donc euh, il ne faut pas s'arrêter un peu à l'aspect euh, un peu paillette euh, du métier effectivement peut-être le découvrir sous tous ces aspects. Et puis encore une fois moi je suis vraiment spécialisée en objets d'art mais euh, il mais y a tout un volet euh, tout aussi intéressant euh, de, de confrères spécialisés euh, en vente judiciaire et euh, tout aussi intéressant mais c'est encore un, un autre aspect.